Euh, D'accord, donc il eh, do do eh, bon. y a beaucoup de en de me dire que je suis en train de de en train de je suis en train de que je quelqu'un a essayé de, donc euh, information mais bien en bas fauina dernier bout de hôpital là c'est euh, ça il s'agit pas du shérif boutez à la barque à agressé, mohambeu agressé mohambeu agressé à bar la barque à la boutez à la protection des Oyonnax donc euh, ce qui s'est passé réellement il s'agit bien évidemment du l'un des fiches du shérif c'est Nadi donc ni euh, agressé terminé, mohambeu agressé c'est fait aujourd'hui il euh, y a des gens qui ont été en train de en ce a l'agresseur même en question, c'est plus de 6 ans. Il fait partie de, de la famille. Donc, euh, il a fait 6 ans dans la famille, mais mentalement, ça ne va pas un peu. Donc, il a c'est a c'est Donc, comme il y il a voulu faire vraiment du sport. Comme chaque fois a e fait donc, tant qu'on a le monsieur, donc, bizarrement, mon retard, à abora Ferny Mouré. Donc, comme lui aussi, il sait est c'est quelqu'un qui est formé physiquement avec finalement donc il a pu quand même maîtriser le gars. C'est lui-même qui a maîtrisé le gars en fait. Mais déjà le coup est déjà parti, donc a Donc, comme il a fait une a un des là. Maintenant, son état est stable, c'est il se porte bien maintenant la donc population à Parce que depuis que nous avons eu la ville de Niro est paralysée ce soir. Pratiquement, moi j'ai matatu là, butigu, butigu, butigu, Donc c'est juste qu'à Il y a des situations comme ça, nous avons que l'information est au vous hasarder qu'information blâ qu'à propos que le shérif a été attaqué au Béfain. Bon, à a d'autres informations et c'est vraiment décevant. En même temps, il faut pas dire que je suis toujours le premier à divulguer les informations. Il faut prendre l'information à la source. C'est très important. Parce une information blâ, mi-information, rien, rien. Bon, la, la confusion, Parce que les gens nous ont appelés de partout, donc à m'asseoir d'autres appels, Voici la vraie information pour que Kafoïn Adro, Kafoum, Odedo, un Maintenant, la situation elle est calme, ça va, le patient même, ça va un peu, ça va vraiment. Donc, Odedo, l'a éclairé, donc il s'agit pas du chérif lui-même en question, mais de son fils, Ednali. Mais maintenant, c'est bon. Son état est stable, donc on peut dire un peut dire vraiment au merci beaucoup